Alors, compter mailles et rangs, qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on compte pas Ça, c'est un rang de montage, on ne compte pas, on ne le compte pas du tout. C'est-à-dire que ça, ça ne compte pas, et les mailles qui sont sur l'aiguille ne comptent pas non plus. J'ai fait un deuxième, euh, un deuxième exemple, où j'ai fait un rang de montage et j'ai tricoté un rang. Voilà. Donc le rang de montage, il est là. C'est juste le fil, l'espèce de ligne droite, là. Ce qui est sur l'aiguille ne compte pas. Ça, ça ne compte pas non plus. Ce qui compte, c'est ce qui est entre les deux. Donc on voit des V dans un sens. Ça compte pour un, il y a une rangée de V. De l'autre côté, l'envers. Une ligne de vagues, de tortillons, euh, d'ondulations. Donc une ligne d'ondulation égale un rang. De l'autre côté, une ligne de V égale le même rang. Voilà, je compte ce qui est entre le bas tout en bas et le haut qui est sur l'aiguille. Là, je suis allée un petit peu plus loin. Donc pareil, je ne compte pas cette partie-là. Donc cette partie là je la compte pas là, la petite ligne en bas je ne la compte pas je ne compte pas non plus ce qui est sur l'aiguille je compte ce qui est entre les deux 1 2 3 4 j'ai fait quatre rangs je peux aussi compter de l'autre côté Alors l'autre côté attention quand même parce que la toute première ligne de vague compte pour euh, c'est pour le ne compte pas parce que c'est celui du rang de montage. Ça dépend comment on le fait. Là je l'ai fait de cette façon là, le, le montage à l'anglaise qui qui forme des, des ondulations à l'arrière. Donc attention. Donc, pour cette, ce montage-là, je ne compte pas de toute première ligne de vague, je commence à partir de la deuxième. Une, deux, 4. Heureusement, 7, ça correspond. 4. Il y a 4 rangs là.